Toutes les fonctions Alors Mooncard c'est pas nouveau, on vous connaît, on vous a reçu plusieurs fois, euh, depuis trois euh, depuis ans vous avez euh, explosé, fois hein, 6 pour le chiffre d'affaires euh, depuis 2019 par exemple, 40 salariés toujours, oui. ou un peu plus, oui, oui. Bon. Oui, 6 millions d'euros de, de, de levée de fonds depuis votre création, ce qui est intéressant et la raison pour laquelle on voulait vous réinviter ce matin, c'est que vous avez donc décroché... Euh, euh, un contrat, un accord cadre avec beaucoup d'administrations et d'établissements publics, dont Matignon et Bercy Oui, c'est le cas. Il y, a, il y a près de 3000 entités qui se sont réunies autour de, de gestion de frais, notamment de frais de mobilité. Euh, et c'est dans ce cadre-là qu'on est intervenu. Donc on parle vraiment de simplifier les processus de l'État, de maîtriser les coûts aussi et d'apporter euh, bah, moins de charge mentale pour euh, les fonctionnaires, les agents publics et les gestionnaires également. Le chantier est énorme, on parle de, de Matignon de Bercy, on l'a dit, mais aussi de la police, de la Gendarmerie nationale, ce genre d'administration. Oui, on, on, dé, on déploie ça pour beaucoup d'entités en France, en Outre-mer, hein, donc ça concerne vraiment euh, toute la France, euh, des musées, euh, des préfectures, euh, des écoles aussi, des centres de recherche, donc c'est vraiment euh, beaucoup d'entités. Avant, vous aviez conquis à peu près 3000 entreprises, hein, dont euh, Zadig Voltaire, Meilleur Taux, Safran, Air France, j'en passe. La promesse d'économiser des coûts, concrètement, en quoi vous faites Économiser des coûts à une entreprise alors que vous leur vendez une carte de crédit et que vous prenez des commissions sur les transactions ben, Au fait, la promesse, c'est euh, d'une part euh, des gains de temps, parce qu'au fait, c'est des coûts de gestion qui sont assez phénoménales hein, Ne serait-ce que le temps que le collaborateur passe lui-même à graffer ses tickets, ça peut représenter deux à trois jours par, euh, par mois. Euh, pour les fonctions aussi euh, finances, euh, c'est le même ordre de grandeur. Et puis, dans le cadre de, de, du projet euh, du contrat de l'État, euh, on parle aussi d'avoir la liberté d'aller, euh, par exemple, payer. Très concrètement dans n'importe quelle station-service. Mmh. Euh, donc ça veut dire que le, le conducteur, il n'a pas à faire des kilomètres à tourner pour trouver telle ou telle station-service. Donc ça, ça a un impact direct sur les coûts. Euh, et là, on parle de compte public en plus.